8 de la mortalité respiratoire. La restauration de la qualité de l'air est une priorité de la majorité et de l'organisation de, de la ville autour de l'automobile a incontestablement été la spécialisation des espaces dans l'agglomération. Autrefois, on trouvait pratiquement dans chaque quartier. Euh, des activités de production, des lieux de résidence, euh, des commerces, des spectacles. Aujourd'hui, une part constamment croissante du chiffre d'affaires de la distribution se fait à la périphérie dans des grandes cités commerciales où on ne trouve que les commerces. On doit s'interroger, est-ce que vraiment cette supériorité de la grande surface est légitime et c'est là qu'on va se poser la question de savoir quelles sont les fiscalités qui sont instaurées d'une part sur la main d'œuvre et d'autre part sur les carburants et les transports et ce faisant eh bien on s'aperçoit que la fiscalité qui est trop forte sur la main d'œuvre est insuffisamment forte sur les transports, avantage de façon tout à fait artificielle, l'hypermarché à la périphérie par rapport au supermarché en centre-ville et certainement aussi encore plus par rapport au petit commerce de quartier. Et il y a deux segments des transports qui sont les champions de la sous-tarification. C'est d'une part le transport routier de marchandises en circulation interurbaine, et d'autre part c'est l'automobile en agglomération. Oh, ça là ça aide pour acheter, quoi. Par exemple, euh, moi et toi, on achète par exemple, et moi je trouve euh, quelque chose qui est intéressant. Alors je t'appelle, je dis, achète pas. Cette... Par exemple, t'achètes pas la banane J'ai acheté, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé un autre. Alors j'ai acheté, ou eh bien acheté des oranges, je dis, laisse tomber, j'ai acheté les oranges, oranges et vous trouvé moins cher. Par exemple, là, sur l'étalage, on trouve du... le monde entier là-dessus. Hein. Les prunes, ça vient des chili. Le menon, boîte pêche maroc, les nefs d'pon, C'est bien pour travailler, mais pas pour habiter. <rire> ah ouais. Tu aimerais travailler ailleurs Pas ailleurs... Euh... Autre tranquille commerce Non Si, un boulot que j'aime bien, quoi. Quoi Je change, je change pas. J'ai loupé mon... C'est un boulot quoi. Oui, ouais. Je vais assister au paiement pour des témoins pour le Ah oui, là. Ah oui, à dire. oui, là. Ah oui, chez nous, je là. ça <cười> ça yeah, ça ou le <cười> <cười> 80, 80, c'est là, 100. Merci, Merci monsieur. Quelle heure il est, là hein. Là, il est 7 à, à moins quart. Je vis deux fois par semaine, 1. le lundi, le... soit le jeudi ou le vendredi. Et là, on est où Là, on est à l'Aéleur Rose. Donc... Ça, je les fleurs, ça. Il Ça, pour suis... les fleurs ici. Il y pas pas les fleurs ici. Il y a les fleurs là, suis... Il y a les fleurs ici suis... les... Il y a les fleurs Et là, les fleurs La salle de la chapelle et de la porte de, et la porte de Châtillon, et puis sur le téléphone extérieur à la hauteur de la porte, dans les... un petit bouchon. Et bien, ça marche 3, vous par un prix donné, mais c'est à nous d'essayer de donner notre vie, voilà. mais en aucun cas le producteur est pénalisé. Voilà. On achète aussi à l'étranger, mais ça c'est un board, c'est pareil, c'est un prix imposé. Comment ça se passe ça il y a... Le prix est défini par le board, par... qui par exemple vend 100 francs la caisse, tout le monde paye 100 francs la caisse. Après d'essayer de vendre 108 ou 109 ou 110, Des une petite marge. Là, il n'y a pas de secret, hein. si un produit ne se vend pas, il est à la baisse. Il faut le vendre. Mais ça, tu le sais, au bout d'une un, demi-heure, trois quarts d'heure de Ah, hein. ouais Ça, les prix, c'est pas nous, hein. sinon, ce sera le bordel. Ouais. On fera la tête du client, mais bon. Euh faut essayer de vendre correctement, il faut ni allumer le gros, ni euh, allumer, allumer euh, le petit client, il faut rester correct. Tant que tu vends correctement, tu vends bien. Là, là, voilà. c'est vous qui le livrez aussi Ah non, non, non, ils viennent, ils viennent, ils viennent. Euh, ça, ils achètent et puis ils viennent avec euh, un camion, tout ça. Comme là, bon, ça c'est un anglais qui achète ici, puis il va charger. Enfin, il décharge là-bas. Hein. Nous on est livré euh, par des camions. Euh, euh, les camions, bah on l'achète partout, hein. on l'achète euh, dans le midi, en Bretagne, beaucoup en Bretagne, une grosse production là-bas en pommes de terre, choux fleurs, tout ça, et puis on l'achète là-bas, et les camions, ils arrivent le matin, on décharge, puis on vend, et puis tous les jours c'est la même chose. Hein. Et à l'étranger un peu En l'étranger un peu, en Hollande, euh... je travaille beaucoup en Hollande, enfin chou blanc, chou rouge quand il y a un peu en France, l'oignon, euh, pommes de terre. Et après il y a d'autres vendeurs euh, Ils ont leurs produits, ma patronne c'est rayon tomate, euh, ratatouille, enfin tout ce Il y a Yvon, vendeur de laitue, tout ça, euh... Puis un autre, fruits exotique faut tout faire. Pour remonter le courant des marchandises, quel meilleur moyen que de prendre à son tour le volant Alors, c'est scène 11 sur 6, ambiance bande de assez calme. les autoroutes, ce sont les péages payés par les automobiles qui financent l'autoroute euh, pour le compte des polluants. Et pour être très simple, si l'on voulait faire supporter aux polluants la totalité des coûts d'infrastructure et des coûts d'insécurité qu'ils engendrent, il faudrait schématiquement doubler la taxe sur le gazon. Et si on voulait en plus leur faire payer les coûts de l'environnement, pollution de l'air, bruit, etc., il faudrait pratiquement tripler cette taxe. On trouve aussi les effets de coupure qu'introduisent dans les paysages et dans l'espace les grandes infrastructures de transport qui sont très, très difficilement franchissables les grandes autoroutes ont stoppé les migrations des grands animaux sauvages qui se promenaient encore il y a 30 ans dans tout à l'autre de l'Europe. En 2010, les échanges européens de marchandises auront augmenté de 70%, ce qui se traduira en Allemagne par 250% de transports routiers supplémentaires. Toujours, toujours 90. Tu connais pas le risque, ah, non Il y a tout marqué là tête, Oui. Oui, la vitesse, oui, la vitesse euh, dormir, le travail. Est ben, il est limité à suivant la loi à 89. Donc euh, tu peux aller jusqu'à 89. Non, pas plus Oui, ah, c'est ouais, limité, tu peux même pousser. Euh. Il va pas plus C'est toujours huit euh, heures rouler et huit euh, euh, heures dormir. C'est aussi... de l'air. C'est se... pour euh... de la machine, de, de machines. Ok, alors je suis aus Russland und et je travaille pour so, une deutsche firma, von Neuwied am Rhein. Et qu'est-ce que Plastik, plastique, de de plastique. Das ist, wie das? PVC, granulat. phénomène de la sous-tarification du transport routier de marchandises est général à l'ensemble de l'Europe. On raconte qu'à l'occasion d'un contrôle, on s'est aperçu que des camions chargés de pommes de terre partaient d'Allemagne pour aller en Italie, faire laver et éplucher les pommes de terre qui revenaient ensuite euh, être euh, cuisinées. Euh, transformé en chips euh, ou en, en, en purée comme de terre dans des usines situées en Allemagne. Et ceci a conduit la, la population locale d'Autriche euh, à bloquer les routes euh, pour empêcher le passage euh, des camions Bon, les, fraudes, les fraudes sont, sont courantes. Hein? Donc ça c'est un des, des, des grands aspects de nos contrôles véhicules. Euh, quel type de fraude, fraude? C'est au niveau des heures de conduite. Il faut savoir que euh, les chauffeurs peuvent euh, réglementairement euh, accomplir 9 heures de conduite par jour et 2 fois 10 heures par semaine. Vous avez pu vous constater lors de votre, votre petit tour d'horizon, déjà qu'il n'y a plus vraiment de bâtiments opérationnels. Tout cela parce que depuis les 14 de Schengen, l'ouverture des frontières, les postes, les douanes classiques ont donc fermé leurs portes Il y a la libre circulation des marchandises. Euh, normalement les postes frontières, même les infrastructures vont disparaître. Elles sont disons temporairement maintenues parce que euh, vous l'avez certainement appris après cette de l'actualité dans ce qu'elle est, euh, il, les accords de Schengen ne sont pas encore vraiment mis euh, d'application pour certains aspects, notamment dans le domaine répressif, euh, ce qui veut dire que euh, des forces de l'ordre doivent encore à certains moments se trouver au point frontière. C'est le cas notamment en ce qui concerne les forces de l'ordre françaises qui sont systématiquement encore ici aux frontières pour surveiller la circulation des personnes. En ce qui concerne les marchandises, puisqu'il y a libre circulation des marchandises, le, le contrôle n'est plus systématique. Bon, les services de douane qui se trouvaient systématiquement au point frontière, c'est devenu du personnel itinérant. Donc ils circulent au moyen de véhicules, de camionnettes, ils se mettent sur le réseau autoroutier et alors ils arrêtent des véhicules. Mais évidemment, ce n'est plus un... Un contrôle aussi approfondi euh, qu'avant les accords de Schengen, puisqu'à ce moment-là, il fallait faire enregistrer des papiers, il fallait, bon. Tandis qu'ici, c'est vraiment euh, un contrôle, disons, de la conformité, disons, de la marchandise avec les le, le papiers de bord et aussi euh, voir s'il n'y a pas tentative de fraude. Par exemple, il peut aujourd'hui être moins cher de décharger à Rotterdam pour livrer en camion à Lyon ou Valence que de décharger à Marseille pour livrer au même endroit. Le fait d'être incité à décharger à Rotterdam pour amener des marchandises à Valence engendre des, non pas des coûts de transport totaux supérieurs mais engendre des consommations de carburant, des pollutions actuelles et futures, des usures de chaussées beaucoup plus importantes que si on avait choisi de décharger à Marseille pour faire ensuite Marseille-Valence par le tour. We blow hot air to the the glass house to warming up and, uh, do you control the, the we control it with computer it is, uh, we bring it to a, a temperature and uh, when it is 80 degrees the, the heater stops and by 90 20 degrees we open the windows that get that goes automatically with the computer uh, what we do we, we Like packing it. Yeah. I can explain in English. It's very difficult. Nope. This, this, we, we bring it to uh, to a uh, to a place. There we packing the flowers, and then we uh, bring it to the auction. And from, from the auction, the, uh, the transporters buy the flowers there from us with a uh, clock, and, uh, an auction an auction clock. Yeah. Yeah. And the, the transporters the bring it to all places in europe sometimes to uh, in uh, to japan or usa it's, it's also in possible à une passionnante excursion dans une partie du port le plus dynamique du monde, le port de Rotterdam. Près de 300 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année dans le port. Le pétrole brut et les produits pétroliers en représentent la majeure partie avec 120 millions de tonnes. Il faut beaucoup de temps pour façonner une ville. Il a fallu des siècles pour façonner les villes traditionnelles que l'on connaissait, et il aura fallu un siècle pour déstructurer ces villes en formant l'urbanisme que nous connaissons actuellement. Uh, this is going to be called uh, the Kop van Zuid. It's uh, an old place where the har harbor used to be the uh, the old harbor is uh yeah. not sloped, sloped, wrecked. Uh-huh. Uh -huh. The old harbor is wrecked and uh they're gonna build uh a new tax office here. I don't like it but uh <laughs> they have to. And uh there's gonna be uh Justice Parliament uh, and uh you're gonna have a new bridge uh, so as you can see. We come from uh the Uras rest Erasmus University, students um uh, to learn and to speak with the man who drew this. You live here in, in Rotterdam? No, I live in Hoogvliet, uh, uh, an area of Rotterdam. It's uh, about 16, 17 kilometers from here. Two or three times a week I come over to draw the new things on maps. C'est ainsi que le fait de subventionner la mobilité en agglomération a progressivement encouragé ce que j'appellerais la dilution de l'urbanisme nouveau euh, à la périphérie de l'urbanisme ancien, où l'on fabrique des villes de moins en moins denses, qui exigent de plus en plus de déplacements et de déplacements qui ne peuvent pas être satisfaits par les transports collectifs, parce que les transports collectifs ne sont rentables que dans un tissu urbain suffisamment dense. Et je crois profondément que la subvention à la mobilité, que nous constatons aujourd'hui, est en réalité un facteur de ségrégation sociale extrêmement fort qui permet euh, de faire partir au loin euh, les populations qui ne sont pas capables autrement de se payer les loyers de la zone centrale de l'agglomération. Une fois son aménagement terminé, le site du Mervehaven sera plus que jamais un centre logistique ultra moderne pour le stockage et le transbordement de fruits, de jus de fruits et de produits surgelés. Pouvez-vous uh, the, the yeah, uh, John Beltman, I'm a commercial manager at Fruit Terminal Rotterdam. Uh, the most essential thing is that you have to maintain the cold chain in the whole process, which means that uh, pellets are being discharged out of the vessel and are being taken into a temperature controlled warehouse or a cold store directly after discharge. And then after a, uh, a number of days or a number of hours even, pellets are being uh, loaded into a refrigerated truck and then they are being trucked all over Europe, to all different kind of destinations. What uh, your work in the company. As said before, I'm a commercial manager, which means that I am responsible for maintaining all the, the contacts with uh, the clients, uh, which are either, as said before, the exporters or the importers or the shipping lines, Uh, it is my duty within the company to make sure that, uh, that all contracts are being signed and fixed and that the contracts are being carried out according to the specification of the contract. In other words, that things are, uh, managerially speaking, going smoothly uh, uh, in this business. On m'a chargé de faire la synthèse et de, de, de bâtir le programme français pour répondre à la Convention de Rio sur le changement de climat. Convention de Rio qui avait pour but d'amener les pays industrialisés à stabiliser leurs émissions de gaz carbonique, c'est-à-dire à stabiliser leur consommation d'énergie fossile. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert... Qu'on ne pourrait jamais stabiliser nos consommations d'énergie fossile, ni a fortiori les faire décroître ensuite, ce qui est pourtant nécessaire, si nous ne repensions pas de façon radicale notre politique de transport. Tout ceci eh, ne correspond pas à ce que l'on appelle un développement durable.